Durant cette brève introduction de la permaculture, particulièrement destinée aux agriculteurs, je vais évoquer sa nécessité, son modèle et sa méthode. Il y a plusieurs façons de justifier la permaculture, mais je vais me concentrer sur les aspects cybernétiques ou systémiques. Cette approche est plus froide, mais elle a l'avantage d'être dépassionnée. Prenons le cas du système de production de nourriture que nous nommons «agriculture ». C'est juste un exemple parmi d'autres, nous pourrions parler de production d'habits, de construction de maisons ou de pêche de la même manière. Tous ces systèmes ont ceci en commun, qu'ils consistent à utiliser de l'énergie pour transformer des ressources en quelque chose d'utile ou de supposé tel, ceci est fondamental. On parle donc de consommation de ressources, d'utilisation d'énergie et de production de biens. Les décorations du système que sont le modèle économique, la forme politique, le système monétaire ou la complexité du système n'y change rien. C'est ainsi partout sur terre et pour toutes les espèces vivantes. L'humain n'y échappe pas. Si on prend le cas particulier de l'agriculture, les ressources sont le sol et tous les êtres qui le peuple, l'eau et l'air, l'énergie provient du soleil et les biens qu'on produit sont des produits végétaux ou animaux. C'est bien sûr une image simplifiée. Par exemple, les produits végétaux peuvent se transformer en produits animaux qui, à leur tour, donnent d'autres produits allant du poêle aux engrais. De même, l'énergie du soleil passe par des produits alimentaires pour être convertie en énergie musculaire qui actionne l'agriculteur ou l'animal de trait. De même, tous les êtres vivants qui habitent le lieu forment des réseaux d'échanges et de transformation qui contribuent au bon équilibre du système, c'est la base de l'écologie. On peut également simplifier le système. Les légumes et œufs produits par l'agriculteur ne sont que des formes d'énergie concentrées. Le système ne fait donc que transformer l'énergie, soit en la concentrant pour être réutilisée, soit en la dispersant. Le système idéal est bien sûr un système qui peut fonctionner perpétuellement. Le soleil brille toujours, il pleut régulièrement, le sol n'est pas érodé, l'air n'est pas pollué et tous les auxiliaires sur et sous le sol sont en bonne santé. Tout ce que le système produit est intégralement recyclé. La problématique de l'agriculteur depuis le début de la civilisation est qu'il doit produire des surplus pour fournir de l'énergie aux autres systèmes que sont les artisans, les marchands, le clergé ou les dirigeants. Pour produire du surplus, il n'y a pas 36 solutions. Il faut fournir plus d'énergie au système ou importer des ressources afin qu'il travaille plus rapidement. On peut augmenter les intrants énergétiques d'un système agricole en concentrant l'énergie solaire avec des serres. On peut y amener de l'eau d'irrigation, on peut y amener du fumier, des engrais de synthèse, des graines produites ailleurs, des machines actionnées par des énergies fossiles, des journaliers externes, des pesticides, des outils sophistiqués ou un système de guidage par satellite. À court terme, il est donc relativement facile de générer des surplus. Mais il demeure quelques problèmes. Si l'on prend du recul, on voit vite que le système agricole est global et que ce surplus généré n'est que local et temporaire. Les agriculteurs le savent depuis l'invention de la houe ou de la culture sur Brûlis, la ressource sol s'épuise rapidement. Nous perdons dans le monde 10 millions d'hectares de terres cultivables par an. On peut compenser la perte de productivité de cet épuisement par de la jachère, du charruage profond, l'ajout de compost ou d'engrais, mais toutes ces mesures réclament plus de ressources ou d'énergie. Le stade ultime est la culture hors sol, sous serre, chauffée de plants OGM, baignés dans une solution d'engrais. Dans ce cas, on peut parler de l'agriculture comme un système de transformation de l'énergie en nourriture qui utilise une surface au sol, avec une évolution possible vers des fermes souterraines ou des usines en orbite. Au-delà des considérations philosophiques, il y a un problème grave. Ce système est extrêmement vorace en énergie et en ressources. On l'a vu, la seule source d'énergie importante dont on dispose est le soleil. Le problème est que s'il est abondant, il est diffus. La nature a mis des millions d'années pour mettre au point un système fantastique pour concentrer cette énergie. La photosynthèse. On ne fera certainement jamais mieux. Si on veut disposer de plus d'énergie à un endroit donné, il faut la stocker et ou la concentrer. C'est ce que la nature a fait durant des centaines de millions d'années pour produire le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Nous consommons chaque année ce que la nature a mis 400 ans pour produire. Si l'énergie solaire est gratuite, les énergies fossiles ont un prix. Je ne parle pas du prix monétaire qui, comme je l'ai dit, n'est qu'une décoration. On peut imprimer autant de billets de banque qu'on veut, on n'aura pas beaucoup plus d'énergie car le système est clos à notre échelle temporelle. Le prix de l'énergie est de l'énergie pour la produire, l'extraire, la transformer et la transporter. Plus la source d'énergie est diffuse, profonde, éloignée ou diluée, plus le prix d'acquisition est élevé. Plus il faut d'énergie pour produire de l'énergie, moins il y en a pour d'autres tâches. L'énergie abondante et bon marché est en voie de disparition, la tendance est irrémédiablement à la hausse. Cette hausse a des répercussions économiques que chacun peut constater. Hausse des engrais, hausse des semences, hausse du diesel, hausse des produits phytosanitaires, hausse des salaires, hausse des prix de l'eau, hausse des outils et engins. Le système agricole dispose finalement de moins en moins de moyens pour atteindre son objectif. Lorsque les premiers agriculteurs ont épuisé leur sol, ils sont partis ailleurs. Soit on conquis d'autres territoires ou des friches des forêts, soit on ramené des engrais ou de la fertilité de l'extérieur. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de faire venir des produits agricoles d'ailleurs où l'énergie est moins chère, les ressources momentanément plus abondantes, la main-d'œuvre moins gourmande et les transports bon marché. L'autre alternative est de concentrer les exploitations pour mettre en œuvre des systèmes géants encore plus voraces en énergie. La logique est la même, mais le problème demeure. Le système agricole global est clos, et plus l'énergie devient rare, plus il sera difficile de générer des surplus. Les ressources nécessaires au fonctionnement du système agricole s'épuisent. Les sols fertiles en premier, suivis des réserves d'eau douce. Elles ne peuvent être compensées que par une augmentation des intrants énergétiques. Dans un système fermé, l'utilisation de l'énergie pour transformer des ressources ou pour produire de la chaleur produit deux conséquences la diminution de matière ou d'énergie hautement disponible et l'augmentation de matière ou d'énergie plus du tout disponible. En langage scientifique, on parle d'élévation du niveau d'entropie. En langage courant, on parle de raréfaction des ressources et d'augmentation de la pollution. La pollution est au mieux quelque chose d'encombrant, qu'on ne peut utiliser, au pire c'est quelque chose qui perturbe l'environnement vivant jusqu'à le saturer et le détruire. La raréfaction des ressources et l'accumulation des polluants peuvent progresser jusqu'à un certain point, le point de surcharge et d'effondrement.